facile a-t-on ah, jamais vu un cadavre remuer de la sorte oh. oh. <rire> j'étais bien mort hors de la cité, le singe se prit dans un entrelac d'herbes sèches, il trébucha et se réveilla brutalement. Tout cela n'avait été qu'un rêve. Il s'étirait, à peine éveillé, quand il entendit les quatre généraux et la foule des singes s'écrier. « euh, votre majesté a dû en boire du vin pour dormir toute la nuit. N'est-il pas temps de se lever ?» Il dit roi des singes et maître de la caverne des stores d'eau, vient demander audience. Euh.